Si le droit est une protection, toutes les protections ne relèvent pas du droit. Le droit n'est en réalité qu'une protection parmi d'autres. S'il apporte certaines garanties et un certain encadrement, la protection qu'il confère reste imparfaite. On l'a vu. Mais heureusement, heureusement, il existe d'autres moyens pour protéger sa vie privée. Appelons-la la méthode coup. Alors, c'est peut-être pourri comme mot, mais ça va peut-être nous aider. Un moyen assez simple, et sans doute le plus logique, c'est de contrôler l'utilisation qu'on a d'Internet. Est-il nécessaire pour moi de synchroniser toutes les photos que je prends sur mon Google Drive Ai-je besoin de partager ma localisation ou d'autres informations sur Facebook Une enceinte connectée m'est-elle si indispensable que ça Ce service, ce site web ou ce réseau social m'est-il vraiment utile que ça Pour toutes ces questions, la réponse est sans doute non. En réalité, c'est à chacun de se poser la question et de peser le pour, et le contre. Et lorsqu'il n'existe pas d'alternative suffisamment efficace, ou lorsque le service proposé est cool et que je ne vois pas pourquoi je devrais le changer, ça ne coûte rien d'aller dans les paramètres. Qu'il s'agisse des icônes en forme d'engrenage ou des onglets settings, ils sont de mieux en mieux faits depuis le RGPD. Et il est maintenant possible de modifier, voire limiter, les traitements qui sont faits sur nos données personnelles. Et parfois, ça vaut le coup d'œil. Supprimer régulièrement l'historique de son navigateur, les cookies, les caches, les données de formulaire sont également des solutions pour limiter d'être surveillé sur Internet, d'autant plus que ça libérera de la place sur l'ordinateur ou téléphone, ce qui n'est pas négligeable. À ce sujet, pour nous aider, il existe de nombreuses extensions de navigateurs qui ont été développées pour la plupart bénévolement et qui sont capables de bloquer les cookies et autres technologies de traçage. Du bloc Origin, Disconnect, je vous donne le lien en description. En somme, protéger sa vie privée, c'est aussi se poser des questions sur notre utilisation d'Internet et y être plus attentif. Un moyen assez malin et sans doute le plus fourbe, c'est d'avoir recours à l'obfuscation, un mot compliqué pour un procédé simple, donner de fausses informations sur soi pour tromper les algorithmes et le ciblage publicitaire. S'il est nécessaire de donner sa véritable identité, ou sa véritable adresse pour se faire livrer ses achats, il est parfois possible sur d'autres sites de donner un faux nom, une fausse date de naissance, ou encore une adresse mail jetable. Et c'est ça, l'obfuscation. Et il existe même aujourd'hui des extensions de navigateurs qui sont basées sur ce principe, comme par exemple TrackMeNot, qui lance des recherches aléatoires sur Bing, Yahoo ou Google, afin de noyer ses propres recherches, ou encore Annozeum, qui clique sur l'ensemble des publicités lors de notre navigation afin de saboter le ciblage publicitaire. Protéger sa vie privée, c'est aussi, à défaut de pouvoir dire non, s'armer pour se défendre contre des techniques toujours plus intrusives. Un moyen assez efficace, et sans doute le plus évident, c'est de changer de plateforme, d'outils, de services. Et des outils respectueux de la vie privée, il y en a plein. Sauf qu'on n'en entend pas assez parler, car les GAFAM sont en situation de monopole depuis longtemps il est très difficile de se faire une place quand tout est déjà occupé. Enfin, heureusement, tout n'est pas occupé. Il existe encore quelques villages directs du type indépendant qui résistent toujours à l'envahisseur. Et un des plus connus en France, c'est Framasoft. A l'origine, Framasoft, c'est un annuaire en ligne consacré aux logiciels gratuits pour l'enseignement. Mais depuis 2004, c'est une association consacrée aux logiciels libres. Un logiciel libre, c'est un logiciel qui permet d'être utilisé, mais aussi et surtout être étudié, voire modifié. N'importe qui peut voir comment fonctionne le logiciel, car l'accès à son code source, son ADN, est possible. Cet accès au code source est très important pour les logiciels libres, car on favorise la transparence, le partage, la collaboration et l'échange des valeurs qui sont chères au monde du libre. Depuis 2011, Framasoft propose un ensemble de services en ligne libres et respectueux de la vie privée. Pour faire simple, Framasoft s'engage à ce qu'aucune exploitation commerciale des données ne soit réalisée, à l'exception des traitements liés à des finalités légales ou statistiques. Et c'est là où le libre prend tout son sens. Le fait qu'un logiciel soit libre permet de vérifier concrètement quelles données sont traitées, comment elles le sont, où sont-elles stockées. En fait, elle permet la transparence qui n'existe pas dans les services qui sont proposés par des GAFAM. Et lorsqu'on veut reprendre contrôle de sa vie privée, c'est plutôt pratique. Au-delà de proposer ses propres outils, Framasoft répertorie sur son site Dégouglison Internet une panoplie d'alternatives qui sont créées par d'autres associations ou même par des entreprises. Jeter un oeil, c'est plutôt bien fait et ça permet aussi de comprendre qu'il n'existe pas que Skype, Google Drive ou même Messenger. Évidemment, Framasoft n'est pas la seule structure à œuvrer pour la vie privée. Et depuis quelques années, certaines entreprises ont compris qu'il y avait une prise de conscience dans le public et un nouveau marché à conquérir. Ces entreprises espèrent même un jour pouvoir rivaliser avec les GAFAM tout en proposant des services respectueux de la vie privée. Quant, Nextcloud, Firefox, Elo... Brave, CozyCloud, Signal, Telegram, Prend mail, OnCloud, la liste est longue et elle donne espoir, car même si certains de ces services ou logiciels ne sont pas encore open source, ces sociétés ont fait le choix de s'engager dans une démarche éthique de traitement de données. En réalité, protéger sa vie privée, c'est un peu comme acheter ses légumes. A nous de voir si nous préférons acheter nos légumes au magasin bio, des entreprises respectueuses de la vie privée ou dans les grandes surfaces, les GAFAM. Et on peut faire même pousser ses propres légumes. Mais bon, là, je parle dauto hébergement cest c'est-à-dire se fournir soi-même les services qu'on utilise. Et ça demande un peu plus de temps et d'investissement que de simplement passer au bio. Mais je vous renvoie au lien dans la description. Ces outils et ces alternatives, il faut les créer, les développer et les soutenir. Et c'est en soutenant ce genre d'initiative que l'on aide à protéger la vie privée. Et comment les soutenir C'est en les utilisant. Changer progressivement vers des services respectueux de la vie privée et pourquoi pas européens Peut-être qu'il est temps de se détourner d'un internet forgé uniquement à travers le prisme américain ou chinois. Parfois, soutenir ou utiliser une alternative qui respecte la vie privée, ça voudrait dire payer. On l'a vu aujourd'hui, les GAFAM proposent des services non payants en se rémunérant via les données personnelles qu'on leur envoie chaque jour. Mais pour les alternatives qui veulent sortir de ce modèle, qu'elles soient rentables, eh bien, il faut payer. Alors ça ne veut pas dire débourser des centaines d'euros pour consulter ses mails ou stocker ses photos. Mais peut-être, pourquoi pas, dépenser le prix d'un déjeuner par mois pour avoir des services tout aussi efficaces et respectueux de la vie privée. Protéger sa vie privée, c'est aussi sortir de la passivité ou de la facilité pour rejoindre des alternatives éthiques et efficaces. Un moyen assez long et sans doute le plus indispensable, c'est d'en parler. À notre famille, à nos amis, à nos proches, initier le débat provoquer le dialogue pour faire évoluer les mentalités. Et parfois même, choquer les esprits, avec des preuves flagrantes pour faire réfléchir. Pour cela, il suffit de piocher dans l'actualité pour comprendre que la vie privée fait l'objet de nombreux scandales. Alors certes, ce n'est pas un exercice facile. Surtout quand l'interlocuteur explique qu'il n'a pas le temps, qu'il a la flemme, ou qu'il n'a juste pas envie de changer de moteur de recherche, de cloud ou de mail. Mais avec un peu de temps et de persévérance, l'idée finit toujours par germer. Protéger sa vie privée, c'est aussi expliquer pourquoi elle est en danger, quelles en sont les menaces et les solutions. Et j'espère qu'avec cette série, j'ai pu faire ce travail de sensibilisation auprès de quelques-uns d'entre vous. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. En résumé, la surveillance et le recul de la vie privée ne sont pas des fatalités, loin de là. Et nous sommes les mieux placés pour agir. La meilleure protection de la vie privée, ce n'est pas de droit, mais c'est ce qu'il y a devant l'écran. C'est vous, c'est moi, c'est nous, les internautes, les citoyens, Capable de se mobiliser pour faire changer les choses en mieux. Mais je crois qu'est venu le temps des remerciements. Le prudent avait plus ou moins raison jusqu'à maintenant. Mais je me dois de l'interrompre. Alors, si tu m'interromps, en général, c'est que j'ai dit une connerie. Et là, si c'est le cas... Tu je... en as dit une, oui. Pas besoin de me remercier. Je suis un ordinateur, ça n'a aucun sens. Ah ok, oui, c'est comme te parler en fait, ça n'a aucun sens. Exactement. Ou même prononcer « jury prudent, au lieu de « jurisprudent, prudent » prononce le S hein, normalement. C'est ça, mmh. oui. Non mais si, si, je, je dois te remercier, tu, tu, tu es venu compléter mes recherches, parfois même corriger ce que je disais. C'est pas évident, la vie privée, Internet, ça, ça bouge tout le temps, c'est un domaine hyper d'actualité. C'est comme la technologie en fait, ça évolue tellement vite. C'est presque magique ce qu'on peut faire avec Internet aujourd'hui, on peut même s'en émerveiller, mais on en oublie souvent certains dangers. En fait, en fait, il faut rester. Prudent Ah ouais. Ah ouais, tu l'avais préparé ton jeu de mots en fait. Je commence à intégrer l'humour dans mes programmes. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais tu vas me manquer. On se revoit quand Quand tu seras prêt, je serai là. Yes Bon, ben, à bientôt. Reste prudent, du coup. Toi aussi. Il est vous, vous aussi.